Eudora c'est assez cool, on l'a pas joué depuis le début de la, de la méta. Après il y a Xirel. Eudora c'est rigolo. Le plus 5 plus 5 est sympa. On part sur Eudora Xyrel on l'a déjà joué, Eudora c'est plutôt gourmand. Let's go. Ah, joue contre toi Firon. Bah écoute, good luck. Le meilleur des deux fiches gagne. Ok. Euh, bon il faut quand même gagner les combats au début. Hein, ce qui peut être le problème finalement avec ce personnage. Ça ça m'a l'air un peu meilleur que ça. Ça ça m'a l'air un peu meilleur. Même le combat du début il faut quand même essayer de le gagner. Euh, on a Arana, on a Grisbranche, Grisbranche aussi il a été euh, entre guillemets EP. Avant il était 3, 4, 7, maintenant il est 2, 3, 5. Euh, ça ça change rien, ça ça change rien, si je dis pas de bêtises, ça ça change rien, ça. Je crois que ça change rien, à moins qu'avant il était 3. Non avant il était 3, il est passé 2, je crois. Et lui il était 3, il est passé 4. Ouais des petits ajustements comme ça, rien d'incroyable mais... Ok, ça c'est plutôt cool. Je vois que la petite banane là qui arrive. Ah, ça n'a pas boosté ça la banane. On va la jouer cette banane. Ok, est-ce qu'on veut ça Je vois pas. Salut Nietzscheu du 90, hello hello Merci pour le soutien, merci beaucoup. Salut Yufili, petite question fiche dans cette méta avec les buddies, est-ce que tu as une préférence au niveau des différents de différents persos Un perso que tu trouves insane ou juste celui que tu aimes, jouer par-dessus tout. Moi oh, c'est Maligos, j'adore Maligos. Autant Maligos j'aime pas euh, en temps normal dans le Battlegrounds Vanilla. Est-ce qu'on triple maintenant au prochain tour on va faire 2 plus achat, je pense que je vais chercher un 6 avec. On va faire ça. Sorte reste sagement... oui. euh... Ouais il est pas si mal ce board, il peut tenir. Euh, J'aime bien Maligos dans le Battlegrounds Body. Je trouve que c'est assez cool. Le côté RNG, mais en même temps, genre RNG assez puissant. Et mon perso préféré, c'est Ragna. Ragna, j'aime. Je trouve assez faible dans le Battlegrounds Vanilla. Par contre, dans le Battlegrounds The buddy j'aime trop. Surtout que Lucifron a été un petit peu up. En stats, je crois. Il est 6-5 maintenant, au lieu d'être 6-3, je crois, ou 5-3. Mais euh, ouais, j'aime bien. Euh... Ah, si, en fait, ça booste quand même. Ouais, c'est fort. J'aime beaucoup euh, Ragnar. Curve compliquée ce perso, je vais te suivre avec intérêt, euh, c'est la rafam curve en fait. Si t'as un token au début tu peux partir sur une curve extrêmement agressive, agressive. donc là on va hop. Comme ça, je peux faire des plus on va tripler, je crois que je vais tripler maintenant. Ça me dérange pas d'aller chercher un 3. Le meilleur est pas mal. Hein. Oh, on a une super tempo là. Euh... En gros, c'est la Rafam curve. C'est à dire que tu montes sur les euh, 2 plus 3 plus 1. Sur les 6 gold. Comme quand. On... La même curve que Rafam en fait. Hein. Si tu pas le token, après si tu as le token, tu peux faire tour 1 pouvoir, tour 2 achat pouvoir, tour 3 up pouvoir avec un flottant, tour 4 up pouvoir en vendant une créa, tour 5 up pouvoir en vendant une créa. Donc en fait tu te, re tu te retrouves avec une ou zéro créa, par contre tu as, as découverte taverne 5 et ta carte dorée sur le tour 5. Tu vois, plus énervé quoi. Donc là, on va juste faire 6 plus 1. Je pense que je vais quand même booster lui. Les prochains tours, on espère en espérant gagner. Mais là, pour le moment, la gamme elle est très belle. Prochain tour, on fait 7 plus 1. Après, euh, si je gagne le combat, je... oh en vrai, si je gagne, si je perds le combat. Parce que si je gagne le combat, j'avoue que c'est limite plus compliqué que si je perds. Parce que si je perds le combat, j'ai pas mon body. Donc en fait, peut-être que j'aurais envie de faire 7 plus 1, sans faire le Dora. Je récupère mon, mon vol de mec doigt crochu et tour d'après, je fais... Ah non, bah non, ça marche plus, je suis bête. J'allais dire, tour d'après, je fais up pouvoir. Mais en fait, euh, la taverne 5, elle coûte 10 mana. Enfin, elle coûte 11 et elle passe à 10. Donc dans tous les cas, sur les 9 gold, il faudra que je fasse vente, vente. Donc c'est vraiment horrible de faire cela. Mais euh, donc non, en fait maintenant tu peux même plus skip. C'est en rafame curve pur, tu vois. Avant tu pouvais skipper un tour et essayer d'aller chercher la 6 en fonction de tes points de vie. Là en fait même pas. Par contre si je perds c'est un peu chiant. Je peux perdre. Je peux pas, c'est gros ça quand même. Ah mon board est beau, après, dur euh... à dire. Oh wow, quelle horreur. Frustrant. Très très très très frustrant. On peut pas décaler. Hein. On... Enfin, on pourrait, mais double vente, c'est presque pas... Ouais, en plus, il y a ça et ça, c'est quand même vachement bien. Ou alors, on achète juste. Après, ça veut dire qu'on vend lui on reste dans cette taverne bizarre hein non, on va faire ça ah le vir et lui Comme ça, j'active lui. Ça me paraît plus intéressant. Murozont. Massacreuse. Ça, c'est un pirate. C'est une race. Là, j'ai Uran, pirate, dragon. Je pense que quoi, Massacreuse, c'est ce qui a le plus de sens. On va le garder, donc on va le booster. Ça, ça a pas de race, dommage. Le 4-8, c'est gros. Bon, dommage. On a dû vendre le dragon, mais c'est pas si grave. Pourquoi ne pas avoir fait le buddy Il aurait boosté ton uran en plus. Pourquoi ne pas avoir fait le buddy Pour Ne pas avoir fait le buddy Il aurait boosté ton uran en plus. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Non, je n'arrive pas à comprendre. Désolé. Le buddy donne plus 5 plus 5 à une carte dorée. Bon non, pardon, je pensais que tu le ferais pas. Bah si, il est là. Yoran Naga. Avec la petite banane chaque tour, c'est cool, hein. On a envie de ça et ça. Quel est l'intérêt Honnêtement, j'en vois pas. En vrai, sans Mukla, j'aurais pas pris ça. Mais avec le Mukla, franchement, c'est cool. Par contre... Non, oh, ça ferait rien, ça. Ah si, remarque, ça peut... En fait, faut que j'arrive à choper le... Là il y a un dragon Muroloc, c'est déjà un dragon mais ben, ça pour le triple, Et est-ce qu'on refait pouvoir Normalement on n'est pas censé refaire pouvoir, là on est tour 7, on se la croustille à refaire un pouvoir, je pense que ça peut avoir du sens. vendre et buddy n'existait pas Là faire buddy maintenant C'est cher, 10 mana c'est cher, non c'est un peu cher. Ça baisse naturellement, je pense que je suis pas mal quand même, on est que tour 7, j'ai déjà une jolie texture. Ça paraissait un peu énervé de faire ça. Ah zut. Bon ça va. On va aller chercher le, le Critters en fait. Le Multirace. Salut Meloxid, salut Alexo Laquette, bienvenue à vous. vous, vous bien. Ok. C'est peut-être tentant pour un autre 5. Après il faut aller chercher Mounted avec ce genre de board. Up pouvoir. On a 37, hein. Je crois qu'on va faire ça. Enfin Est-ce qu'on a envie d'un vif pierre Sachant qu'au prochain tour, on fait le pouvoir. On va geler vive pierre si jamais on trouve Mounted. Enfin Quoique comme on va pas la faire. On va... Ça on va pas le faire sur Monted, elle a déjà tout. Pas sûr d'avoir envie d'un vive pierre dans ma compo. Je pense que je vais laisser tourner. Après on peut prendre ça mais... Pff. Je pense pas... Bran serait pas mal quand même. J'ai du scaling hein. J'ai ça qui donne plus euh, 8. Et ça qui donne plus 5. T'es déjà arrivé qu'on te reconnaisse dans la rue euh, quand... enfin, Je sors pas beaucoup de chez moi, moi je, suis assez que... je suis assez un ermite, mais quand je sors, en général souvent. Ouais. Nice, super, un joli spot là, le petit poison au début qui fait qu'on est devant dans le match, vamos. Merci Ragnar Steven, merci pour le soutien, c'est gentil, merci infiniment, merci de ton aide. On va cliquer. Euh, Je ne trouble l'œil avec ça, c'est rigolo. Non, il y a Uther. Il y a les gosses. Terre ou ne trouble l'œil. plutôt utère, je pense. C'est pas mal ça là-dessus. Pour switcher. Là c'est plus 10 plus 10 à un doré. Je crois qu'on va switcher de dragon. On va jouer les deux. Hein. Pas de pain. Vous hein. on va y arriver à lui. Hein. C'est rigolo. Hein. On le garde pour tripler sur Mounted. Là on est vraiment très très très fort sur l'optimisation de pièces dans cette partie. Merci Alpha le Marobius. Merci pour le Prime. Merci de ton aide. Merci de faire vivre cette chaîne. Et merci à Moscow Gaming également. Euh, pour le 32 e mois. Merci beaucoup. Merci j'ai de la chance de vous avoir. Merci beaucoup. C'est chaud hein. Oh waouh, ça se met tellement mal. Oh J'ai 0.001% 1% de chance de perdre. Incroyable. Il est incroyable ce match. Bah GG. Une game sur 1000. Oh bah elle est pour moi. Elle est pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas encore, c'est pas un létal heureusement. Mais c'est toujours détestable de prendre une game sur 1000. Ok. Je crois qu'on va le virer lui. Ça c'est bien, ça booste ça. Ça fait des pièces ou ça fait des triples Plutôt les triples. On va avoir des triples avec ça. Nope. Il y a lui, mais on va pas te prendre non plus. Ah, c'était trop tard j'ai envie de garder mes triples on les utilise hein. je sais pas On va rester comme ça. Est-ce que je gèle Bourbissa Je Quoi ouais, quoi Ouais, je vais geler Bourbissa. De toute façon, la 6, j'y ai pas accès. Ça coûte trop cher de up. Donc là, il... en fait, notre compo, elle est plus ou moins faite. C'est juste qu'elle n'est pas exceptionnelle. Mais il nous faut mounted. Un ou deux mounted. Et puis voilà. Après, on n'est que tour 10. Hein. Ah, ça se met vraiment très mal. Après euh, j'ai une texture qui est euh, vachement homogène, ce qui n'est pas le cas de sa, de la sienne. Là c'est pareil, je dois jamais perdre ce combat. on va cliquer Drag du néant ah. allez <rire> c'est gourmand hein, ce qu'on est en train de réaliser mounted ben, Nadina, on a combien on a un dragon zap peut-être on va quand même arriver à tripler non même pas est-ce qu'on veut peut-être héroïne quand même on va essayer de tripler ça. Ok. Il est gros lui. Hein. Il est énorme. Hein. Captain Pike, c'est la clé de ma, ma compo. Hein. On va un zap. des murlocs. Je pense que c'est toujours ça. Je pense que c'est toujours ça un zap pour aller chercher un Leroy une connerie. Ouais, j'aime bien là. Elle est intéressante. J'ai pas trouvé de Bran, on est d'accord. J'ai pas trouvé de Massacreuse. Ouais, le zap il est cool. Quoique, aussi, c'est bon. Quoique, c'est pas totalement bon. Ah, si, ça a cherché les petits loups. On s'en moque. Ah, bon, on a plutôt bien placé. Là, le placement était très très beau. Super. On devrait passer. Dans toute vraisemblance. Ok. Malheureusement on est dans une texture Qui fait pas top euh, 1 Peut-être top 2 mais je pense que ce sera Plutôt top 3 mais c'est déjà pas mal Eudora c'est plutôt un perso qui est trash -tier, en général J'ai presque envie de dire Qu'il est encore moins bon avec cette nouvelle euh, Avec ses nouveaux buddies On a un Leroy. On peut peut-être up maintenant Romantide, euh, Non lui il fait peur Prends pas Brands trop tard. On va taunter euh, le Il Joue des dragons, est-ce qu'il faut pas dynamiteur Qui est a Nadina, Taverne 6. Euh... Ouais. Je crois qu'il faut ça. Euh, c'est quoi son spot La Dina, il va la mettre en... Je pense qu'on met juste Dynamiteur en deux. C'est ça. Hein. Juste lui. Celle-là. Ouais, c'est pas mal. On arrive à faire un truc qui est sympa. Hein. Qui est très très très sympa. Évidemment, les compos un peu combo, genre... Euh, Calegos, Nadidam, bam bam bam... Euh, les LM, les trucs un peu fifou, c'est plus compliqué. Mais franchement, on arrive à faire une jolie ménagerie avec Voldemec. Lui qui est exceptionnel finalement. Mukla est dead. Ouais, bon après, il y a des Uran au pire. Il y a toujours les petits Uran. Ouais, j'aime vraiment bien là. Franchement, on a presque perdu aucune pièce dans cette game. À part les rôles évidemment qui sont obligatoires. Mais j'ai super super bien optimisé là. Ouais, il a la Nadina Ah dommage Ah c'est dommage on est devant hein. On va perdre parce que C'est lui qui a attaqué en C'est nous qui avons attaqué en premier Et sinon nous sommes devant Bon le... ouais Nous ne mourrons pas ça C'est la bonne nouvelle Et nous sommes devant Okay, top 4, c'est déjà ça. C'est l'objectif avec ce personnage. Il joue des bêtes, taverne 6. Ça, ça va partir. Bête. Bon. Oh oh, vous passez à la vitesse supérieure. Vinted. On va en trouver une. Non. Peut-être Zap, une bête. Why not? Là il faut que je trouve un, un générateur de gemmes. Je joue une gemme sur chacun de vos Uranes. Parce que ça marche. Dès qu'un sort a été lancé, je lance pas ce sort, là je mets une gemme, ça marche pas je crois. Oh ouais, wow. sérieux Non, on vire. Vraiment, lui, on va virer. Bon, on va virer. On va mettre Zap first. On va mettre un Leroy. On va faire comme ça. Il a peut-être un Cleave. Donc, on va mettre Leroy à côté du Taunt. Et puis, euh... Pronormo a été viré. La gemme de sang est un sort. Ça a Je suis pas sûr de ça. C'est dès qu'un sort a été lancé. Lui, il dit. Joue une gemme de sang. Il dit pas lance. Bon, bref. On va voir ce que ça donne. Oh, waouh. Heureusement qu'on a le poison. Oh, il y a peut-être moyen, hein. Franchement, euh, notre, notre placement, il est vraiment al dente. Il hein. ouais, y a peut-être moyen, il faut pas qu'il y ait un Leroy qui pop. Wow, incroyable. Hein. Là, enfin, on n'a pas encore gagné, remarquez. Hein. Je dis incroyable, mais non, nous n'avons pas encore gagné. On a même perdu, en vrai. Oh non Oh non Oh non Oh non ça s'est joué un Leroy prêt Ça s'est joué à Leroy prêt Ah c'est frustrant Est-ce qu'on va faire top 3 Vamos Bon on fait au moins 3, 3-4 C'est chaud hein Le placement était beau, vous voyez notre compo elle est intéressante Elle est puissante par rapport on va dire au personnage hein Toujours euh... évidemment si tu joues Galewix et que t'as une compo comme ça C'est qu'a priori ta game tu l'as raté Mais quand tu joues Odora qui a un perso qui est très faible Qui fait partie je pense des 10 plus mauvais et que tu arrives à faire un truc avec de la consistance, avec du poison, avec de la stat, euh, avec ton petit Leroy, avec le petit Zap, avec quelques cartes counter, je pense que c'est vraiment vraiment pas mal. Je pense que même on peut peut-être sûrement jamais mieux faire que de, avec Eudora, en tout cas dans cette partie. Hein. Parfois avec Eudora on va chater des trucs de fou, mais là on n'a pas chatté des trucs de fou et je pense qu'on a fait quand même une game absolument excellente. Et puis le, le buddy, il la carry, hein. le buddy en tempo c'était fou.